Salut les jardiniers, bienvenue chez moi. Aujourd'hui on va faire de la soupe de petit marron. Merci à Mick AVRT sur Instagram qui m'a donné sa superbe recette. Alors il nous faudra un petit marron, deux pommes de terre, deux oignons, deux gousses d'ail, du laurier, du poivre, du curry, de la muscade, du sel, de carottes et de la crème fraîche. On commence par émincer les oignons. On épluche les pommes de terre. Ensuite, les gousses d'ail, les carottes et ainsi que les oignons. On se retrouve avec les oignons, l'ail, les deux pommes de terre, les trois carottes, les épices et la crème fraîche pour la fin de la soupe. On coupe en deux. On va commencer à l'intérieur. On va le recouper en quatre. Et ensuite, on va enlever les graines. Hum, ça sent bon. C'est beau à l'intérieur. C'est vert et orange. Il faut éplucher la peau. Une fois qu'on a terminé de d'enlever la peau, on va le couper en petits cubes. On met un peu de margarine dans le plat. Pour qu'elle fonde plus vite, on peut la couper en deux. Voilà, on peut mettre les oignons. Donc on fait revenir l'oignon et l'ail. Une fois que vous avez fait revenir les oignons et l'ail, vous pouvez ajouter les pommes de terre et les carottes. Et le petit marron. On fait revenir un peu tout ça, et maintenant, on va recouvrir d'eau. On ajoute le bouillon. Hop. On ajoute du curry, de la muscade, on mélange tout ça. Et on ajoute la feuille de laurier. On va ajouter du sel de l'île de Noirmoutier. Et la particularité du, du sel de Noirmoutier, c'est que c'est du sel qui reste humide, un peu comme du sable qui est mouillé. Et voilà, maintenant on peut laisser mijoter pendant 30 minutes ou plus si besoin donc on va retirer les feuilles de laurier et après on va mixer tout ça voilà donc c'est fini on peut servir dans les bols et on va goûter tout ça en tout cas ça sent super bon. si t'en penses ouais effectivement il reste plus qu'à ajouter la crème fraîche c'est pas, bon, hein. pas bon pour la santé <rire> Voilà, merci encore à toi Mike hein, pour ta recette, donc on va aller goûter ça. Je vous dis bon appétit et retrouvez la recette dans la description de la vidéo. Il y aura un lien pour vous envoyer la recette par email. Voilà les graines de petits marron que j'ai récupérées. Donc euh, dans un si petit petit marron, j'ai <rire> récupéré quand même pas mal de graines. Hein. Donc là c'est des c'est des petits tas de 10 graines. Donc là il y a une rangée de 50, 100, 150, 182 graines de potimarron donc c'est vraiment pas mal j'ai une idée derrière la tête d'ailleurs c'est l'un des, des abonnés sur instagram qui me l'a donné c'est Mike c'est de vendre des t-shirts potagers pour les nuls donc comme le mien que j'ai actuellement sur moi et en même temps un petit sachet de graines donc soit des petits marrons, soit des haricots, soit bah, ce que j'ai de disponible en graines. Si vous avez aimé cette vidéo et cette recette, mettez un pouce en l'air. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo qui sort le lundi à 13h. Salut salut